sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler du menu accordéon pour information nous utilisons la plateforme Shita, du moins l'outil Shita de la plateforme budrol pour créer nos sites internet donc là nous sommes devant nous on a on a un menu accordéon qu'on a déjà importé donc si vous n'avez pas encore Oh, si vous n'avez pas vu le, notre présentation, nos présentations précédentes, je vous invite vivement à le faire parce que ce n'est pas le premier sujet, hein, ce n'est pas le, la première présentation sur le sujet. Ok, du coup, nous continuons. On parlait du groupe d'accordéon. Donc oh, quand on travaille sur ce genre de menu, euh, ce genre d'éléments, pardon, on a deux niveaux. On a le niveau général hein, où on a le groupe et puis on a l'élément central qui est l'accordéon lui-même. Actuellement, on est en train de parler du, de l'élément général. Donc pour cela, on va cliquer sur l'extérieur. Et on a un groupe d'accordéon. On avait parlé déjà de réglage jusqu'à bordure. Aujourd'hui, je vais vous parler de, de l'arrondi. On peut arrondir les bordures de notre de notre euh, menu accordéon. Pour cela, on clique sur arrondi les bords. Et là, actuellement, c'est sur 10. Je peux le mettre par exemple 60. 60, 60, 60, 60. Et là, en faisant, on en a deux sur la page. Donc, euh, je retourne là. Vous allez remarquer que c'est un peu plus arrondi sur les bords. Ok Donc là, je vais retourner sur mon menu accordéon. Je veux quand même que ça s'ouvre sur le côté. Donc je fais ça comme ceci. Je clique dessus. Ok Donc ça, c'est bon. Je peux remettre sur du 10. 10, 10, 10. Ok Bon. Je retourne sur mon élément donc vous allez remarquer que chaque fois que on, on fait les modifications des fois ça se déplace hein. donc euh, si vous voulez éviter que ça se déplace ce que vous faites euh, je vous montre parce que je le faisais machinalement donc, euh, si vous ne voulez pas que ça se déplace quand vous allez changer le dernier euh, je le fais je vais mettre 30 30 30 et là quand je vais mettre 30 au lieu que je fasse entrer je vais plutôt cliquer ici comme ça, je reste euh, toujours sur sur la page. Ok, ça c'est des choses que je peux faire. Bon, pour le moment, je laisse comme ceci. On continue, on continue euh, avec euh, nos, nos fonctionnalités. À part le menu, à part l'arrondi, on a quoi d'autre On a l'ombre, c'est-à-dire que je peux rajouter de l'ombre sur le groupe d'accordéon. Vous avez là, je vais jouer avec ces curseurs et je vais choisir la couleur de mon ombre. Je vais mettre du blanc pour que ça soit très voyant. Et si je mets je fais ça je décale un peu ok donc là vous voyez je veux ramener un peu du flou je peux le faire Rien de propagation etc donc ça c'est des choses que je peux faire si je veux euh, mettre de l'ombre sur sur mon menu accordéon ok je vais enlever tout ça suivi que je mette ça si je veux enlever tout ça je clique sur nettoyer et tout est et tout s'enlève ok bon ça, c'est concernant, concernant l'ombre. Pour la balise, on ne va pas en parler dans cette présentation parce que c'est une fonctionnalité un peu plus avancée. On utilise les balises, au fait, pour faire de la traçabilité hein, sur, sur les sites. Euh, le, la fonctionnalité avancée, clique dessus, au fait, c'est on en avait parlé ici. Donc, Par exemple, si mon menu accordéon se retrouve en dessous d'un autre élément, on va dire par exemple, actuellement, c'est sous… Bon là c'est sur la boîte, on ne le voit pas mais supposons que, ok, là c'est sous, sous, sous la bannière et je veux que ça soit sur la bannière, je vais utiliser cette, les deux fonctionnalités là. Donc actuellement je vais utiliser le layer up ou vers le haut pour que ça se passe. Donc si je clique vers le haut par exemple, vous voyez que ça remonte. C'est comme ça, c'est à cela que ça sert. Et tous les éléments en fait ont cette fonctionnalité là. La prochaine fois nous parlerons de la version euh, mobile, hein, de, de nous continuons en fait de, de parler de, de cet élément la prochaine fois. Euh, pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes le site internet, sachez que nous avons créé euh, pour vous une plateforme de formation gratuite. Hein. Pour cela, allez sur notre site agence web -Vde, Donc c'est AWDE.fr, c'est ça l'URL de notre agence. Et vous scrollez vers le milieu de la page, vous avez un bouton Je commence ma formation. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte de formation gratuite et vous aurez toutes les ressources dont il vous faut pour créer votre site internet. Et si vous avez des questions, posez-les on est là pour vous aider. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, YouTube, LinkedIn, en tapant agence web awde. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.